Hello Alors ça fait un moment que j'ai pas filmé de vidéo, ça fait surtout un moment que je me suis pas maquillée du tout parce que bah, j'étais malade. Euh, donc là c'est la première fois depuis une grosse dizaine de jours que je vais me maquiller. Et ça tombe bien parce que j'ai reçu plein de trucs euh, dernièrement. Euh, mais il y a quand même une palette que j'avais très envie d'essayer. Et donc je vais faire ça aujourd'hui. Donc je vais d'abord commencer par euh, le teint rapidement, la base du teint. Donc je vais déjà prendre le Primer Plum Pride Back de NYX. Donc là, ça va réhydrater et normalement faire une base un peu collante. On sent bien l'effet réhydratant, ça rafraîchit un petit peu, c'est agréable. Et puis ça colle, je ne sais pas si vous voyez, <rire> c'est rigolo. Bref, voilà ensuite je vais utiliser cette crème teintée qui est donc de chez Origins. Cette crème teintée de chez Origins qui a un SPF de 40. Donc c'est plutôt cool, ça remplace mon écran solaire habituel. Et donc je l'aime beaucoup, donc il faut quand même en mettre une certaine quantité si on veut que le SPF euh, ait une utilité, parce que sinon il bah, faut quand même mettre une crème solaire euh, en dessous, donc c'est une texture un petit peu comme ça. Il y a des petites billes euh, à l'intérieur qui vont venir euh, éclater et prendre une légère teinte qui s'adapte euh, à la peau. Donc là, je le mets au doigt parce que ça ressemble quand même à une crème hydratante, crème solaire, mais on peut la mettre à l'éponge ou au pinceau. Voilà, donc ça donne une légère teinte et ça permet d'unifier un tout petit peu. Et là, j'en ai bien besoin en ce moment, parce que bah, comme euh, je suis malade depuis euh, 10 jours, on peut dire que ma routine euh, habituelle de soins, de la peau, etc., je ne m'y suis pas tenue non plus, mais en même temps, quand on a 39 de fièvre, c'est un peu compliqué, on a autre chose à faire que se tartiner de crème. Mais donc du coup, ma peau n'est pas top top. J'ai plein de rougeurs, j'ai pas mal de boutons, de textures, j'ai les pores hyper, euh, hyper larges, etc. Donc, euh, il va falloir récupérer tout ça un petit peu prochainement. Bah, je vais juste reprendre ma routine hein, et faire attention. Donc là, voilà, Donc ça, c'est un petit peu euh, brillant. Enfin, il y a de la lumière qui sort de cette crème. Mais du coup, ça a pas mal, euh, je trouve, unifié, mon teint. Ensuite je vais passer à l'anticerne je vais prendre celui de chez Colourpop, le Pretty Fresh. Je vais en mettre aussi un petit peu sur les boutons que j'ai. Voilà et je vais tapoter un petit peu juste pour unifier et être sûr que j'ai pas laissé des, des tas de, de crème teintée et pour enlever l'excédent si jamais. Voilà que c'est franchement pas mal au niveau de mes cernes parce que vu comment je suis fatiguée que j'ai pas pris soin d'hydrater externe ma peau mon contour des yeux tout ça on est franchement sur du papier alors la palette que je vais utiliser sur le reste du teint et les yeux c'est une palette de chez Linda Alberg la Infinity Glam palette qui ressemble à ça. Donc on a quatre euh, irisés ici et quatre mattes ici. Je l'ai même pas encore swatché pour vous dire, elle est vraiment toute neuve. Et donc euh, je vais vous faire quelques swatchs. Voilà donc pour. Les 4 mats, bon vous m'excuserez, je ne suis pas une pro des swatches comme ça euh, en direct, mais donc euh, les quatre mats qui sont très jolies. Et les quatre irisés, ah ouais, ça rentre très très bien même à la caméra. Waouh, très sympa, avec des jolis reflets, et ben c'est parti Donc du coup, cette palette ce sont des fards, et en général il me semble toutes les palettes Linda Alberg qu'on peut utiliser à la fois sur euh, le visage, sur les yeux, sur le corps, euh, partout. Donc c'est pour ça que je vais faire euh, mon teint avec cette palette aussi. Alors on va commencer par le bronzer, je vais prendre, hum, pour moi il n'y a pas vraiment de teinte bronzer, j'ai peur que celle-ci soit un peu foncée et celle-ci un peu claire, quoi qu'en fait je regarde les swatchs sur mon bras, je pense que la plus claire vaut mieux que je commence avec ça. Ouais, en effet, c'est une bonne teinte, une bonne teinte de bronzer pour moi. Peut-être un tout petit peu trop mis de ce côté. Je reviens tapoter avec mon éponge. Mais en tout cas, c'est une bonne pigmentation qui se construit bien. Qui s'estompe bien. Franchement. Top. Ça commence très bien. Bon. Alors ensuite, au niveau du blush, donc là j'hésite entre ces deux teintes là, je pense que je vais commencer par la teinte plus corail qui s'appelle Day, donc celle-ci, je vais prendre le même pinceau parce que flemme de nettoyer des pinceaux. Mmh, C'est joli. Ouais, très joli, ça s'estompe aussi très bien. On peut le construire tranquillement. Et pour la lighter, je pense que je vais prendre le plus clair, qui est un petit peu jaune, enfin le plus neutre. Donc celui-ci, qui s'appelle Dust. C'est vraiment très joli, relativement discret, ça donne une brillance sans paillettes. Vraiment très, très, très joli. De chez Linda Alberg, j'ai aussi acheté le spray fixateur, donc le Long Lasting Setting Spray. Voilà, donc je vais déjà l'utiliser pour fixer le teint et ensuite on va passer aux yeux. La brume est très fine, il y a une légère odeur, mais je ne vais pas me prononcer sur les odeurs pour l'instant parce qu'avec le Covid, je n'avais plus ni d'odorat ni de goût. C'est en train de revenir tout doucement, donc c'est déjà bien que je sente quelque chose de court. Voilà, et donc on va passer aux yeux. J'ai un peu la flemme de mettre une base et puis de toute façon ma crème pour les yeux et encore légèrement collante donc on va dire que ça va suffire donc du coup on va commencer dans le creux et je vais commencer avec la teinte flair donc qui est celle que j'ai utilisée pour faire mon bronzer Donner un petit peu de dimension à la paupière. Voilà, on voit la différence entre les deux yeux. Ensuite dans le coin externe je vais prendre cette teinte là qui est la teinte zénith. Et sur tout le reste de la paupière, je vais mettre la teinte Day. Non, celle-là. Je reprends un petit peu de la première teinte que j'avais mis dans le, dans le creux pour travailler un peu la transition. Et je vais finir en mettant bah, sur toute la paupière là où je viens de mettre la teinte Day, je vais mettre une teinte irisée et je pense que je vais prendre le comète Donc, qui est celle-ci qui est une teinte un petit peu orangée je vais y aller au doigt Vraiment très joli ensuite pour le rat de cils inférieur, je vais reporter les couleurs que j'ai mises au dessus donc je vais reprendre un petit peu de la teinte zénith pour faire vraiment le coin externe. Et ensuite la teinte day pour continuer jusqu'au coin interne. Je vais estomper très légèrement avec la teinte flair juste pour donner un tout petit peu plus de dimension Et dans le coin interne, je vais mettre la teinte que j'ai utilisée comme highlighter, donc la teinte Dust, celle-ci. Je remonte un tout petit peu comme ça, j'aime bien faire ça en ce moment pour tracer la forme et que ça ouvre un peu le, le regard avec la couleur un petit peu plus claire. Voilà, bah, c'est pas mal tout ça. Moi j'aime beaucoup. Un petit look très simple mais efficace, joli. Donc je vais terminer, je vais mettre du crayon en muqueuse, du mascara et puis je reviens. Et voilà, j'ai terminé. J'ai fait l'erreur de mettre un nouveau mascara que je ne connaissais pas et j'ai fait tout du caca, mais j'ai réussi à rattraper normalement. Ça se voit pas trop, je vous montrerai ce nouveau mascara bientôt. Et puis, sur les lèvres, j'ai mis un lip lipstick de chez Colour Pops dans la teinte At Twilight. Que j'aime beaucoup, je trouve que ça va bien avec le maquillage des yeux. Donc voilà, donc je suis vraiment très contente d'avoir enfin pu tester euh, une palette de chez euh, Linda alberg Et effectivement, je comprends d'où viennent tous les, tous les compliments, euh, etc. C'est vraiment Très simple mais très joli, très bonne qualité, ça, ça s'estompe super facilement, ça se, ça se mélange super facilement, ça se superpose très facilement, c'est très joli, on peut tout faire avec, vous voyez, vous avez vu que j'ai fait tout le teint, les yeux, avec une seule palette, donc c'est très pratique. Voilà, je suis très contente, j'ai pas trop d'avis pour l'instant sur le spray fixateur. On va voir. Il est censé tenir longtemps, donc on va voir. Aujourd'hui, il fait chaud, donc je vous dirai ça une autre fois.